Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais euh, apporter une précision concernant euh, une vidéo que j'avais faite sur la puce RFID, c'était d'ailleurs une de mes premières vidéos parce que c'est vraiment un sujet très important et donc euh, je, bon je ne vais pas rappeler ce que j'ai dit dans cette vidéo sur la puce RFID mais cette puce est vraiment très dangereuse puisque d'après le livre de l'apocalypse, euh, ceux qui la prendront euh, iront en enfer. Alors pourquoi euh, ils iront en enfer Parce qu'elle euh, elle, elle pourra modifier les pensées et l'humeur des individus. Autrement dit, euh, nous n'aurons plus les, les, la pleine possession de nos moyens. On sera en quelque sorte comme des zombies. Euh, alors, j'avais dit que j'ignorais la technologie qui permettait de modifier les pensées et, et l'humeur. Et en fait, bon, un peu par hasard, j'ai trouvé euh, des éléments qui, qui peuvent répondre à cette euh, interrogation. Euh, donc, euh, en fait, c'est des technologies électromagnétiques. C'est basé sur l'électromagnétisme. C'est-à-dire que, que par l'électromagnétisme, euh, nous pouvons modifier les humeurs et, et, les, et, et, et les pensées des, des individus. Par exemple, euh, bon, je ne vais pas lire l'article, je vous mettrai le lien. Euh, C'est un article, euh, voilà, bon, je ne sais pas ce que vaut le blog, mais il propose des articles de fond et d'actualité sur les technologies basées sur la maîtrise de l'électromagnétisme et visant notamment à lire les pensées et manipuler l'esprit. humain. Donc voilà, bon, moi j'avoue que la technologie ne m'intéresse pas trop, mais si, vous, si ça vous intéresse, vous, vous pouvez lire ce, cet article. Euh, donc des technologies à propos de, de technologies de transmission de paroles di directement dans la boîte crânienne et de traque des individus. L'existence de technologies de lecture de pensée par EEG, donc EEG c'est euh, électro-encéphalographie, de détection d'électro-encéphalographie à distance et leur développement dans le secret, des éléments tendant à prouver l'utilisation de ces technologies, des technologies approchantes contre des humains. Donc voilà, il y, y a un article euh, qui m'a l'air assez sérieux là-dessus. Euh, alors ça, ça, ça, ça rejoint un peu euh, ces, ces histoires d'ondes, ça rejoint un peu euh, ARP et les 13 là aussi dans, dans une vidéo euh, d'ailleurs assez récente que j'avais faite j'avais évoqué euh, l'idée le, que les 13 étaient un vecteur pour les ondes de, des machines de type ARP donc là vous voyez un ciel en France d'ailleurs euh, je pense que les, les, les nanoparticules de métaux euh, que les avions épandent au dessus de nos têtes donc euh, qu'on appelle les Kenm13, servent de à, serve à, euh, conducteurs pour les ondes pour les ondes euh, par exemple des, des machines de type ARP. Euh, et ce sont des, des, des armes enfin euh, ARP permet pas mal de choses hein, euh, j'en ai parlé euh, de modifier le climat de provoquer des séismes euh, et aussi, aussi de d'influencer le système nerveux avec ces fameuses ondes. Euh, voilà, bah, je, je vous souhaite une bonne continuation, que Dieu vous bénisse et à bientôt.